Professeur. <rire> euh, alors PGM, c'est quoi, c'est un outil qui est à l'intérieur, de, de, qui c'est avec Postgres. Euh, et on peut voir comme le couteau suisse, plus euh, test de performance euh, de Postgres. Alors c'est un petit couteau suisse initialement, je vais faire un historique. Et donc le couteau suisse au début il ne fait pas grand chose et puis après il va évoluer. Donc les débuts c'est euh, 2000. Donc, vous avez un japonais, il y a beaucoup... Euh, pardon, un, oui, c'est ça, un japonais. Euh, beaucoup de japonais euh, interviennent avec une magnifique photo de, faite par euh, Oleg, ici présent. Euh, donc, Tatsuo Ishii, euh, qui fabrique un petit outil externe, puis qui est ensuite mis dans un répertoire Contrib. Euh, et cet outil va permettre deux choses. Il va permettre d'initialiser une petite base de données de test. Euh, donc, c'est inspiré d'un benchmark qui s'appelle TPCB. Donc on peut initialiser avec un, une échelle, scale ici, et puis on va pouvoir faire tourner deux benchmarks, deux tests, euh, avec un certain nombre de transactions et un certain nombre de clients en parallèle. Donc ça c'est la version initiale en 2000. Et ensuite il va y avoir un certain nombre de développements à partir de 2001, qui vont euh, étendre la partie initialisation, qui vont étendre la partie test. Donc euh, on va rajouter des tests et puis après on va pouvoir avoir assez facilement ses propres tests qui vont étendre la partie exécution, donc on peut avoir s'exécuter un certain temps avec des conditions différentes, et puis qui va également étendre le rapport qui fait à la fin et les données qui sont collectées et présentées à la fin du, du bench. Donc ça, c'est des développements visibles, et puis ensuite, vous avez des développements moins visibles pour l'utilisateur, mais qui sont importants également, euh, des conditions d'usabilité, du debug, parce qu'à chaque fois que vous rajoutez quelque chose, en général, il y a deux bugs ajoutés pour chaque modif, donc après, il faut débugger, un peu de refactoring, et puis euh, et puis des tests éventuellement automatiques qui ont été ajoutés dernièrement. Donc sur la partie initialisation, euh, donc pas mal de, de japonais qui interviennent, euh, donc utilisation de copies pour le chargement qui est plus efficace, des options d'initialisation, fill factor dont je vais parler tout à l'heure, est-ce qu'on prend une table unlock, est-ce qu'on utilise un table space, des choses comme ça, euh, déclaration de foreign key, et puis... Euh, Mardi dernier, si je me souviens bien, Tom Lane a fait un commit qui a rajouté l'option "-i", qui permet d'ajuster euh, les étapes d'initialisation qui vont être exécutées à l'initialisation. Donc, ça veut dire qu'on peut faire une partie d'initialisation, pardon, modifier quelque chose, puis refaire la suite et des choses comme ça. Et donc, ça va être utile pour certaines des tests que je vais vous présenter. Sur la partie euh, scripting, donc c'est le test que vous voulez faire tourner. Donc, il y a un, un troisième test qui a été ajouté en 2002 par Tatsuo Ishii. Et puis, l'ajout le, le plus important, c'est d'avoir des, des tests qui vont être dans des scripts, qui vont contenir du SQL et puis des petites, des petites métacommandes qui vont permettre de décrire un test pour vous. Voilà. Donc, c'est une extension avec un fichier de, qui contient votre test à faire tourner. Donc, ça, c'est fait en 2005. Donc, ça, c'est les métacommandes qui sont un peu étendues. Et puis euh, récemment, Robert Haas a rajouté un moteur d'expression. Donc on peut écrire des expressions arithmétiques en entière, également avec des doubles. Euh, voilà. Troisième euh, angle d'amélioration, c'est euh, tout ce qui est euh, exécution du test. Euh, donc là, on va euh, pouvoir se reconnecter à chaque, euh, à chaque transaction. On va voir assez vite que c'est une très mauvaise idée, mais enfin, ça, peut ça permet de mesurer à quel point c'est une mauvaise idée. Euh, on va pouvoir compiler les, les requêtes, les, les préparer. On va pouvoir s'exécuter pendant un temps donné. Au début, c'était juste un nombre de transactions. On va pouvoir faire du threading, donc exécuter un peu avec un peu plus de parallélisme. Et puis, des ajouts récents. Euh, on va pouvoir, euh, non pas essayer de fonctionner à, euh, au maximum des performances, mais euh, fixer une performance objective. Et puis, euh, il va essayer de... Il va, euh, comment dire euh, ordonnancer euh, les, les requêtes pour arriver à une certaine performance euh, avec un petit euh, modèle stochastique. Voilà, on va pouvoir euh, avoir des expirations. Donc, si les requêtes sont trop en retard, tant pis, on les tue. Et puis, euh, voilà. Et puis, dernier aspect, c'est l'aspect reporting. Donc, on va... Euh, donc, assez vite, euh, Neil Conway rajoute la possibilité de loguer euh, toutes les transactions, leur temps d'exécution, etc. Donc, ça, c'est bien quand il n'y en a pas trop. Quand il commence à en avoir vraiment beaucoup, euh, bah, en fait, les performances sont sont freinés par l'écriture dans le fichier de log. Donc là, c'est un peu dommage. Donc après, euh, on a fait de l'échantillonnage ou de l'agrégation pour éviter d'écrire trop dans le, dans le fichier de log. Euh, J'ai rajouté, il y a quelques années, un truc qui s'appelle « progress ». et pour euh, voir en temps réel un peu ce qui se passe euh, et voir l'évolution les, les en temps réel des transactions. Voilà. Et donc, le résultat, c'est un couteau suisse euh, bah de, de, un, peu, un peu mieux que le, la version initiale. Euh, donc, on peut initialiser une base avec pas mal d'options. On peut faire tourner des scripts relativement, euh, enfin, pas très évolués, mais un petit peu quand même, avec des, des tests euh, built-in, donc intégrés, et puis les tests que vous pouvez vous-même définir. Et puis, on a euh, pas mal d'options de threads, etc., pour faire tourner ces tests. Et puis, des rapports assez complets maintenant, avec des moyennes, euh, des déviations standards, et des choses comme ça, qui peuvent être très détaillées, moins détaillées, etc. Voilà. Euh, alors, quand... On lance des tests, il est important de faire attention à un certain nombre de, de choses. Donc, premier point, c'est qu'un test, ça doit tourner assez longtemps. Alors, pour illustrer ce « assez longtemps », ici, c'est un problème de warm-up, de, de, de chauffage. Voilà, il faut que le, la base de données elle chauffe. Et donc là, on a un warm-up. Donc, vous avez 15 minutes d'exécution avec des performances dramatiquement nulles. Et puis, entre la 16e et la 18e minute, vous passez de quelques centaines de TPS à quelques milliers parce que, enfin, euh, les données ont été chargées, euh, les caches sont pleins et tout va bien. Et donc, évidemment, si vous faites un test de 5 minutes, les performances ne vont pas être très bonnes, mais ce n'est pas représentatif. Voilà. Donc, vous avez des phénomènes de warm-up qu'il faut prendre en compte. Euh, voilà. Deuxième point pour la longueur des tests, vous avez des tâches qui tournent euh, de nettoyage ou d'écriture de, des données, donc en particulier les checkpoints. Donc PostgreSQL récupère les données et les, les, les met dans le fichier wall, enfin les modifications dans le fichier wall. Et puis de temps en temps, il faut quand même aller modifier les vrais fichiers qui contiennent les vraies tables. Et ça, c'est fait périodiquement par un truc qui s'appelle le checkpoint. Mais si vous faites un test assez court, bah, vous ne testez pas avec le checkpoint. Donc du coup, vous n'avez pas des résultats réalistes. Autre point, c'est le vacuum. Donc ça, c'est un... Un petit machin qui fait le ramasse-miette, donc qui va libérer de l'espace, recompacter les pages, euh, quand il y a des tubes qui ont été effacés. Et donc, euh, ce truc-là également tourne en tâches de fond. Et donc, si vous avez un test trop court, bah, vous n'avez pas de test qui inclut euh, ces tâches. Voilà. Donc, il faut des tests relativement longs. Euh, des dizaines de minutes, euh, en heures, c'est mieux. Alors, évidemment, ça prend du temps. Deuxième point, quand on fait des tests, c'est qu'un test, c'est bien s'il est reproductible. Donc, si vous faites... Euh, deux fois le test, c'est bien si les performances sont les mêmes, si ce pas les mêmes, ce n'est pas bon signe. Voilà, donc euh, voilà. Et puis, troisième point, il faut qu'un test soit représentatif de votre usage. Et par défaut, le test qui est fait par PGBunch, c'est un test à vitesse maximale. Donc, euh, euh, pied au plancher en français, pedal, pedal to the metal en anglais. Euh, voilà, donc pied au plancher, je vais à fond, je vais à fond, je vais à fond, je me crache dans le mur, j'attends, je repars, je vais à fond, je vais à fond. Ce n'est pas comme ça qu'on utilise en général des bases de données. Enfin, en tout cas, moi, moi ce n'est pas comme ça. Ok, donc quelques... faire attention au type de test qu'on fait. Alors, euh, moi, je différencie un petit peu deux tests, les benchmarks et puis les tests de performance. Alors, pour moi, un benchmark, c'est un schéma standardisé avec des transactions standardisées qu'on fait tourner souvent au maximum des performances possibles et puis on va mesurer des TPS, donc des transactions par seconde et éventuellement euh, regarder le temps de latence. Alors, quand on fait ça, c'est plutôt pour comparer euh, deux systèmes et puis euh, voir dire, bah, celui-là, il va plus vite que celui-là. Euh, OK, super. Euh, test de performance, c'est plutôt, est-ce que pour moi, ça marche Donc, c'est plutôt votre schéma à vous, vos données à vous, vos transactions à vous. En général, le, le, la charge... Euh, vous, vous savez ce dont vous avez besoin, bah, voilà, j'ai 100 clients connectés en parallèle, j'ai envie de gérer correctement euh, cette interaction. Et donc, vous allez peut-être plutôt être intéressé par un test où vous avez un, un contrôle du, du débit de performance que vous voulez. Et ce que vous allez regarder, c'est que bah, vous arrivez à assurer ce débit, ce, ces, ces performances dont vous avez besoin. Et puis, vous allez aussi être intéressé par la latence, qui va être de regarder, bon, j'ai une inter... par exemple, vous avez une, un, une application interactive, bah, l'idée c'est de regarder si euh, ça répond assez vite pour l'utilisateur devant son écran, et ça c'est plus important qu'avoir euh, 10 TPS de plus. Voilà. Donc du coup, c'est pas exactement le même objectif. Euh, voilà. Ensuite, les performances, il faut regarder les détails, faut... ça peut être un petit peu surprenant. Donc là, c'est des slides que j'ai déjà, un slide que j'ai déjà passé euh, en mars, donc il y en a qui s'en souviennent peut-être. Donc vous avez deux versions de Postgres assez proches, hein, la 9.5.5 et la 9.6.1. Je mesure un débit, euh, donc c'est pour, un, donc du, du PGbench Bench standard, donc je mesure 320-330 TPS, la latence à peu près comparable, donc tout va bien. Alors je regarde avec un niveau de détail supérieur, donc ici j'ai la latence et le nombre de transactions concernées par cette latence, et donc on voit que bah, la plupart des transactions ont une latence assez faible, voilà, et puis ça se ressemble des deux côtés, donc tout va bien. Quatrième chiffre que je regarde, je regarde la déviation standard de, de la latence ici, et là j'ai une déviation standard qui est un petit peu plus petite que la, la, la, la latence moyenne, et ici euh, j'ai quelque chose qui est quatre fois plus grand. Et ça, bah, ça ne se voit pas sur les résultats ici, mais ça a un impact sur les performances importants. Alors si on regarde en détail les performances, donc on regarde avec l'option-P1 de PGBench qui va toutes les secondes afficher la performance instantanée de, des tests, bah, ici vous avez sur un peu plus de 30 minutes bah, toutes les performances. Et donc sur la version à gauche, bah, vous avez des performances assez hautes et puis de temps en temps assez basses, donc un grand écart, et ici des performances un peu plus homogènes avec des petites pointes et puis, ben, pas grand-chose qui est en bas. La moyenne va être à peu près la même. Par contre, le comportement, lui, va être assez différent. Alors, pour comparer deux nuages de points, là, comme ça, ce n'est pas évident. Donc, on peut trier les, euh, les performances. Donc, ici, c'est pour chaque seconde, j'ai trié par ordre croissant les performances. Et donc là, on voit qu'en version 9.5... On a, euh, pendant trois quarts du temps, en fait, il tourne à peu près à 400 TPS. Et puis, de temps en temps, euh, pendant cinq minutes, là, bah, il est mort parce qu'il bah, est en train d'écrire les trucs, c'est trop tard, etc. Il a du mal. Alors qu'ici, on a une performance qui est plutôt autour de 300, mais au moins, on évite euh, des moments où la base de données ne répond plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici En fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a un truc qui s'appelle un checkpoint qui a lieu. Et donc, euh, PostgreSQL est très, très fort pour absorber les transactions que vous lui donnez. Donc il les absorbe, il les fait, il les fait en mémoire, et puis il attend pour écrire plus tard. Et la manière dont il écrit plus tard peut se passer plus ou moins bien. Donc là, il absorbe tout ce qu'il peut, donc ouais, il est gentil avec vous, hein, mais il faut le payer à un moment donné. Alors là, on le paye au fur et à mesure, et du coup, on évite la dégradation des performances. Voilà. Ok, donc maintenant, je vais parler de, de, de quelques exemples de, de performances. Euh, alors, la première question qu'on peut se poser, c'est que si on utilise PGBench pour mesurer des performances, euh, c'est important que l'outil lui-même euh, ne greffe pas trop les performances. C'est-à-dire, si vous utilisez un outil qui est lent pour mesurer des performances, bah, vous, vous allez avoir du mal à mesurer quelque chose. Euh, voilà. Donc, la question, c'est quels sont les surcoûts de l'outil lui-même Alors, le premier test que j'ai fait, c'est un slip0, donc c'est une métacommande du, de PGBench qui ne fait absolument rien. Euh, et donc là, euh, si je fais tourner ça, je tourne à un peu plus de 10 millions de TPS avec une seule thread, donc j'ai 75 nanosecondes, voilà, pour tourner, donc on va dire que ça ne ça coûte pas trop cher, hein. voilà, donc ce n'est pas lui qui va, qui va nous gréver, ici je, mets une je définis une variable, donc j'écris en mémoire, il y a une petite malloc, etc., je suis à 100 nanosecondes, de l'ordre de 10 millions de TPS, voilà, donc on est vraiment sur les, les métacommandes euh, à l'intérieur ici du script, qui sont assez rapides. Euh, ici, j'ai une commande vide. Alors, cette commande vide, elle va quand même discuter avec le serveur. J'envoie au serveur euh, bah, cette requête-là, qui est assez puissante, et il va répondre, la requête est vide, merci, j'ai rien à faire. Donc, j'ai quand même un aller-retour. Et donc, cet aller-retour, il tourne à de l'ordre de euh, 100 000 TPS. Euh, donc, c'est euh, une connexion locale, ce n'est pas une connexion réseau. Donc, euh, 10 microsecondes. Et puis, ici, avec un résultat vide, mais du coup, là, il y a quand même quelque chose à exécuter. Et donc là, je vais encore perdre un petit facteur 2 pour arriver à 50 000 TPS. Donc ce qu'on voit, c'est entre les commandes internes de PGBench et puis même des, des, le plus rapide que vous pouvez imaginer d'interaction avec la base de données, on a quand même un rapport euh, 100 à peu près de performance. Donc euh, ces métacommandes ici ne vont pas coûter, donc sont très efficaces. Okay. Euh, deuxième exemple de, de performance, c'est le chargement de données. On va pouvoir examiner avec l'option -i qui a été introduite il y a quelques jours. Euh, donc -i ça va permettre de, de définir ce que vous voulez initialiser. Donc j'efface, je, je crée les tables, je génère les données et je fais du vacuum. Donc ici je fais une échelle de 100 du test de pgbench, ce qui veut dire que la, la, la plus grosse table va avoir 10 millions de, de lignes. Voilà. Donc pour remplir les 10 millions de lignes ça prend 18 secondes. Donc c'est sur un SSD, euh, voilà, donc ça se passe assez bien. Alors maintenant, plus, plus fort, je vais en plus déclarer la clé primaire. Donc du coup, après le remplissage, il va falloir qu'il crée la clé primaire, donc il vérifie l'unicité. Donc il va y avoir une requête. Alors à votre avis mm -hmm. ça, va doubler temps. ça va doubler le temps. Oh, vous êtes pessimiste, ah, presque, mais un peu presse. moins. Voilà, donc, euh, bon, ça rajoute 60%, allez, voilà. Donc, c'est quand même pas, euh, c'est pas gratuit. Mais enfin, euh, ça reste encore acceptable. De plus en plus fort, je déclare les clés étrangères, donc il va falloir vérifier que, en face, ça existe. Donc là, c'est pas très différent, 32 secondes, donc ça se passe plutôt bien. Alors là, je vais faire un truc euh, plus méchant, c'est je crée d'abord la clé primaire, et ensuite, je génère les données. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de l'insertion des données, il va falloir vérifier la clé primaire. Donc là, ça va plus mal se passer, 39 secondes, donc là, on est vraiment à un doublement du, du temps. Euh, voilà, donc au fur et à mesure, il vérifie pour 10 millions de tuples la clé primaire, et donc on a quand même un temps de remplissage, enfin, c'est sensible sur le, sur le temps. Et puis, le test le plus méchant, où quand je fais le remplissage, j'ai des déclarations de clés primaires et de clés étrangères. et donc du coup, il va falloir qu'il vérifie sur une autre table extérieure que ça existe, et là, et là euh, bah, j'ai quand même une multiplication par 5 du, du temps de remplissage ou par 3 euh, si je compare ici par rapport à ce cas-là. Voilà. Donc du coup, les clés primaires, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les déclarer, c'est juste quand on fait du remplissage et qu'elles sont là, elles coûtent significativement, ce qui est normal puisqu'il est vérifié au fur et à mesure. Euh, deuxième, euh, autre exemple, oui, de pardon, troisième exemple sur les performances. Donc ça, c'est transparent, j'ai déjà fait. Donc j'ai fait trois tests. Euh, avec les, les connexions. Donc, donc je suis sur un réseau local, et donc je, je me connecte ou pas à chaque, euh, à chaque requête. Donc si je me connecte en SSL à chaque requête, je suis à 36 TPS dans cet exemple-là. Si, si je me reconnecte à chaque requête sans SSL, je suis à 56, et si je ne me reconnecte pas, je suis à 100. Donc nous avons trois chiffres, et ces trois chiffres vont permettre, grâce à les résolutions d'équation, de trouver trois valeurs, Intéressantes qui sont le temps de connexion, le temps de négociation à SSL et le temps des transactions. Donc, le temps de connexion, c'est le temps de la, la, la, la connexion TCP/IP, c'est le temps de mon, donner le mot de passe à Postgres qui fait la vérification, c'est le temps que Postgres lance le processus qui va gérer le client. Et donc, ça, c'est quand même de l'ordre de 8 millisecondes. Si vous faites la négociation à SSL, il faut envoyer le certificat, pâtit, le vérifier, etc. 10 millisecondes dans la vue. Donc, on a 18 millisecondes entre les deux opérations de connexion avec du SSL. Et puis, la transaction ici elle-même qu'on est en train de mesurer, elle fait de l'ordre de 10 millisecondes. Donc, quand on voit ça, c'est sûr qu'on n'a pas envie de se reconnecter à chaque requête à part avoir envie de diviser par 3 les performances. Euh, autre point sur SSL, c'est voilà. euh, une fois que la connexion SSL est établie, donc si je ne me reconnecte pas, mais par contre je vais avoir du chiffrement sur euh, les requêtes que j'envoie, les résultats que j'obtiens. Et donc quel est le surcoût de ces chiffrements Et donc là, on a une mesure qui est de l'ordre de 10% entre SSL Mode Require et SSL Mode Disabled. Donc ça veut dire que le fait d'avoir du chiffrement sur la connexion réseau vous coûte de l'ordre de 10% de performance ici dans, dans cet exemple. Donc ce n'est pas négligeable et donc il faut se poser la question de ces 10% de performance. Par rapport à la sécurité hypothétique qui a été apportée par l'utilisation d'un certificat bidon pour vous connecter à votre serveur, ce qui est la configuration par défaut que tout le monde est très content d'utiliser. Voilà. Euh, alors, exemple suivant les index. À quoi servent les index donc, premier exemple, je crée ici ma table donc avec une taille, de un scaling de 10, ce qui fait un million d'éléments dans la table principale de test. Euh, et donc, je vais lancer un test avec un select only. Donc, je fais juste des selects sur la table pour récupérer un tuple à chaque fois. Et donc, si je fais tourner ça, c'est dans le cache, tout va très bien, 17 000 TPS. Bon, pour juste pour un select, c'est pas très cher. Et donc, ça va effectivement assez vite. Si j'oublie la clé primaire, euh, on il va falloir faire un, un sequential scan sur un million d'éléments. Ça va mal se passer. Alors, à quel point ça se passe mal Ça se passe très, très mal. Très, très, très mal. Ouais. 23 TPS. Donc, on a quand même un petit facteur 1000, ce qui n'est pas une surprise. Hein. Voilà. Bon, et puis... Donc, 23 TPS. Donc, euh, si vous oubliez votre clé primaire, euh, enfin, votre clé, en tout cas, vous le voyez assez vite. Cette clé primaire ici, c'est une clé par défaut qui est un B-Tree, un Balance Tree. C'est un arbre euh, euh, équilibré en français. Euh, avec Postgres 10, maintenant, il y a les H, enfin, des, des, des index de type H qui ont été euh, améliorés, on va dire. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais tester avec un index de type H. Alors, ce n'est pas un index unique, donc du coup, il ne va pas vérifier euh, l'unicité euh, de, de la clé. Euh, mais enfin, euh, on va quand même pouvoir faire un test de performance. Donc, je fais une initialisation sans clé primaire, et puis à la main, je vais rajouter mon index de type H. Et donc, les performances, 18 000 TPS, donc en fait, l'index de type H marche mieux, un peu plus vite, euh, pour retrouver les éléments que euh, l'index de type Balance Tree. Voilà. Ce qui est, euh, donc, c'est l'issue des, des améliorations récentes qui ont été faites et qui, euh, dont on peut mesurer l'effet positif. Euh, enfin, un exemple sur les performances euh, qui concernent les fill factors. Donc ici, euh, quand vous avez une mise à jour d'un euh, tuple, euh, ce qui va se passer, c'est que le update, à cause du modèle MultiView Concurrency Control, donc la gestion des transactions, euh, ce que va faire réellement Postgres, c'est que le tuple que vous mettez à jour, il va être marqué dans un petit coin comme effacé, et puis il va insérer ailleurs, le nouveau tuple, de manière à pouvoir euh, temporairement avoir les deux valeurs s'il y a une annulation de transaction. Donc en fait, on a deux tuples quand on fait une mise à jour. Donc il y en a un qui est effacé, marqué comme effacé et l'autre qui est inséré. Si les pages sont pleines, quand vous marquez que le tuple est effacé, bah, vous le marquez OK dans la page. Et puis si vous n'avez pas de place pour mettre le tuple à côté, vous allez le mettre dans une deuxième page. Puis comme vous avez un changement de page, en plus, il va falloir dire à l'index, ah, bah c'était dans telle page, et bah, maintenant ce tuple-là, il est dans telle autre page. Donc du coup, vous avez éventuellement trois pages modifiées pour une mise à jour d'une ligne. Donc ça, c'est le fonctionnement euh, normal. Et donc, il y a l'option « Fill Factor » qui va permettre de garder un petit peu de place disponible dans les euh, pages de, de, de, de, de, de manière à permettre de faire les mises à jour en place, dans la même page. Donc c'est déclaré avec un petit « Fill Factor » ici, euh, avec un pourcentage, donc ici 95. Je laisse 5% de libre à l'intérieur de la page et euh, je vais pouvoir lancer des tests, donc ici j'ai fait un petit test euh, avec un script PG-Bench, j'ai une, juste une petite mise à jour euh, avec quelques données aléatoires, et puis j'ai les performances en bleu ici avec le remplissage à 95% et en rouge le remplissage à 100%. Alors au début on voit tout à fait euh, l'effet de, de cet écart, euh, puisque, du coup, là, les, les modifications sont, ont lieu à l'intérieur de la même page. Donc, il y a moins de modifications et, du coup, il y a moins d'écriture. Donc, ça va plus vite. Et puis là, par contre, il a plus d'écriture. Et donc, vous avez un rapport 3, euh, enfin, pardon, un petit rapport 2, à peu près, de performance. Par contre, ici, les amis, vous voyez une grande amélioration des performances. Alors, qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est Ce qui qu'ici, euh, quand je fais une modification d'une page, la première fois, bah, je marque que le tuple est effacé, je l'insère ailleurs. Bon, OK. Donc, j'ai payé, payé mes trois écritures. Par contre, si j'ai une deuxième modification à l'intérieur de la même page, du coup, là, il y a de l'espace libre. Donc, du coup, la modification, le insert, je vais pouvoir le faire dans la page elle-même. Et donc, je vais retomber sur le cas où j'ai juste un petit peu de place qui me permet de faire une modification à l'intérieur de la page. Donc, des meilleures performances. Donc, les performances augmentent. Alors, elles atteignent jamais les performances maximales ici avec le, le fil factor 95, pourquoi Parce que de l'autre côté, il y a le vacuum donc le, qui va recompacter les pages. Et donc lui, il va prendre la page, il va s'apercevoir qu'il y a de l'espace libre, et pouf, il va reboucher les trous au fur et à mesure. Et donc quand il rebouche les trous, pouf, il enlève cette possibilité de faire des mises à jour en place. Et donc ici, vous avez une compétition entre le vacuum qui, qui, qui recompacte les données, et donc du coup fait baisser les performances, et puis les, les trous qui sont générés au fur et à mesure et, et qui vont permettre de temps en temps de faire des, des, des comment dire des mises à jour en place voilà. et donc vous avez ces performances avec un petit écart finalement qui n'est pas si grand qui, est lieu, qui a lieu en fonction de la compétition entre ces deux, les modifications d'un côté et puis le remplissage, le, le compactage de l'autre voilà euh, dernière partie sur l'avenir de, de PG Bench alors qu'est-ce qu que peut, être, que peut devenir cet outil. Donc j'ai trouvé un magnifique euh, couteau suisse. Alors ce couteau suisse est très très complet. Je ne suis pas sûr qu'il soit idéal euh, si vous avez voilà, dans la poche, euh, si vous avez besoin de faire un truc. Voilà. Donc c'est peut-être pas ça l'avenir de PG Bench. C'est peut-être garder un couteau suisse relativement simple. Et donc la question que je me suis posée c'est de quoi ai-je besoin pour euh, pouvoir euh, faire des, des bench euh, de manière correcte alors, pour répondre à cette question, j'ai regardé un bench assez simple, qui est celui qui a servi de base initiale à faire euh, le PGBench. Et donc, c'est le bench TPCB, donc c'est Simple Banking Example. Donc, c'est une version euh, 1994. Euh, voilà, vous pouvez télécharger ça. Donc, j'ai lu les pages absolument passionnantes de définition, 30 pages de définition de bench, euh, etc., avec des règles, des machins, etc. Je vous en fais très gentiment un résumé. Il y aura une interrogation après. Euh, donc d'abord, là-dedans, on va vous expliquer comment créer vos tables, euh, qu'est-ce qu'elles doivent contenir, comment elles sont initialisées. Euh, deuxièmement, on va vous expliquer la transaction qui doit être exécutée. Et donc cette transaction, de manière très subtile, contient des commandes SQL. Et, euh, et puis des petits machins autour, euh, je dois avoir des variables que je tire de manière aléatoire, euh, je fais des petits calculs, euh, j'ai des conditions dans telle hypothèse, je dois faire ça dans telle autre hypothèse, je dois faire ça, etc. Donc autour du SQL, j'ai un petit peu d'autres choses quand même qui traînent. Euh, troisième point qu'on trouve dans ce magnifique document, c'est euh, les contraintes sur la mesure de performance. Donc il faut faire du monitoring extrêmement précis. Euh, il faut vérifier la stabilité des résultats, il faut vérifier qu'on est bien dans un régime permanent pendant au moins 30 minutes, il faut ceci, il faut cela, enfin bon plein de choses. Il faut collecter plein de statistiques. S'il y a des erreurs, il faut toutes les loguer et expliquer pourquoi il y a eu une erreur, qu'est-ce qu'elle veut dire, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, etc. Donc plein de contraintes sur le reporting. Et puis, et puis c'est un bench. Et les benchs, le grand jeu de tous les fabricants de logiciels et d'ordinateurs de tous les temps, c'est de tricher sur les performances affichées avec les benchs. Donc, il y a une, un historique de comment tricher. Et du coup, quand les gens écrivent les benches, ils, ont, ils introduisent de des, l'anti-triche. Voilà, des, des, voilà. Donc, il y a des contraintes, il faut que vous fassiez absolument ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, etc. Voilà. Donc, il y a des contraintes. Et en particulier, il y a une contrainte anti-cheating, donc anti-triche, qui est que la, le résultat de, des mises à jour doit être récupéré par le client. C'est-à-dire que vous devez télécharger. Vous ne pouvez pas juste envoyer des instructions sans regarder les résultats. Vous êtes obligé de regarder les résultats, les extraire. Voilà. Alors la question, c'est là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire actuellement avec PGBench Alors la réponse, c'est pas tout. Et donc, il manque trois choses. Il manque, euh, bah, sur les expressions qui sont faites, il y a des expressions logiques, par exemple, actuellement, PGBench, il ne sait pas faire d'expression logique. Euh, de toute façon, il ne sait pas faire de conditions non plus, donc ce n'est pas très grave. Et puis, on n'est pas capable de faire une requête et de récupérer son résultat à l'intérieur de PGBench pour l'utiliser. Pour le, pour le pour pour donc actuellement, ce qui se passe, c'est que vous envoyez une requête, le résultat est re peut-être reçu par le client qui fait un discard, enfin qui le, qui le fout à la poubelle disc discrètement, mais en tout cas, qui ne l'extrait pas. Et donc, on ne répond pas à le « must retrieve euh, ». Voilà. Donc, du coup, il manque trois choses. Donc, ces trois choses, il eh n'y ben, euh, a qu'à les programmer. Ce n'est pas très, très compliqué. Donc, euh, j'ai fait une petite extension euh, qui est dans la longue file d'attente dont je vais parler dans quelques instants, euh, qui va permettre de récupérer dans une variable le résultat d'une requête. Euh, j'ai une autre euh, submission qui concerne des expressions boolean, de logique, etc., et puis, euh, j'ai une branche euh, sur mon portable où on peut faire des ifs euh, et ça marche très bien. Voilà, donc les trois extensions euh, nécessaires pour faire du TPCB sont sur le papier disponible, enfin sur ma machine disponible. Et puis, vous avez également euh, d'autres gens qui contribuent à PGBench euh, pour ajouter des fonctions, euh, pouvoir avoir plus de clients, euh, euh, faire plus de statistiques, etc. Donc, euh, je ne suis pas le seul à, à me soucier de, de cet outil et donc, quand ce sera disponible, un jour peut-être, on pourra avoir un vrai bench TPCB, alors que j'ai écrit ici, donc l'idéal, alors ici, vous avez une expression, j'ai une comparaison ou un autre test, donc voilà, il faut pouvoir faire des, des, une espèce d'expression de, de, booléenne et logique. Ici, j'ai un if dont on a besoin pour respecter la spécification, et puis ici, là, j'ai un petit g7 à la place d'un point virgule, pour dire que la balance, je le mets dans, dans une variable et euh, je le récupère. Voilà. Donc Je pourrais en faire quelque chose après, si j'en fais rien, mais je pourrais en faire quelque chose parce que j'aurais ré effectivement récupéré sa valeur. Alors où en est le. Où en sont ces, ces benchs ben, Ils sont dans les commit fest. Alors les commit fest c'est un petit petit site web que vous pouvez consulter, qui sont les patchs qui ont été soumis et qui sont en cours de traitement. Euh, et donc C'est plutôt des patchs de la communauté qui sont présents. Donc quand vous soumettez un patch, euh, votre Patch est dans « needs review ». Donc, vous attendez que quelqu'un regarde votre patch et vous fasse des commentaires. Vous pouvez attendre un certain temps. Euh, éventuellement, quelqu'un s'intéresse à votre truc, alors il regarde, alors il dit « Ah, il y a un bug » ou « Ah, il y a une faute d'orthographe » ou « Ah, la variable n'est pas bien choisie », tout ça. Et donc là, vous oscillez entre « needs review » et « waiting on author ». Donc, « waiting on author », c'est il y a quelqu'un qui vous a fait une remarque et puis du coup, il faut corriger hein, au boulot. voilà. Si tout va bien vous arrivez à une décision. Alors, les décisions peuvent être positives ou négatives. Donc, vous allez avoir du rejected, donc, euh, rentre chez toi. Vous allez avoir du return with feedback. Bon, euh, on t'a dit des trucs, euh, t'en fais ce que tu veux, mais voilà. Enfin, en tout cas, on n'en veut pas en l'état, il faut améliorer. Et puis, le nirvana, ready for committer, c'est, ouais, j'ai fini. Et il y a quelqu'un qui dit, ouais, c'est vraiment bien ton truc. Et donc, euh, vraiment, il faudrait le mettre. Et donc là, bah, vous attendez un committer. <rire> Et donc, en général, ça finit en « move to next commit fest », c'est-à-dire que les commiteurs, ils ont d'autres choses à faire. Euh, et donc, euh, voilà. Et puis, peut-être un jour, vous avez un commiteur qui regarde, et là, il dit « c'est nul votre truc », ça peut arriver. Ou, euh, peut-être, c'est enfin intégré. Euh, alors, si on regarde l'historique... Euh, ah, pardon. Donc ici, <rire> le, les progrès sont lents. Il euh, y a deux goulots d'étranglement actuellement. Premier goulot d'étranglement, c'est obtenir des reviews. Je crois qu'il y a la moitié des patchs en cours de soumission où euh, personne n'a fait de review, donc euh, ça risque pas d'avancer. Et de toute façon, même quand c'est ready for committer, euh, ben, le committer, il est là ou il n'est pas là, c'est pareil. Hein. Donc, euh, donc des moves to next CF. Voilà. Et donc si on fait une petite statistique sur trois ans, euh, ici, vous avez le résultat en fonction du temps de, de toutes les, les commits fest. Il y en a quatre par an. Et donc, vous voyez, les refus sont, et les return with feedback sont quand même assez minoritaires. Il ne faut pas être pessimiste. Donc, quand vous envoyez un truc, si vous êtes courageux, ça a des chances de finir par passer. Les commits, il y en a. Voilà. Et alors, par contre, euh, les moved, il bah, y en a de plus en plus. Donc, c'est un truc croissant. Et euh, moi, j'ai des patchs, ça fait un an qu'ils sont en move to next, move to next, move to next. Donc, euh, bon, après, ils sont là, ils gênent personne. Euh, c'est bien, quoi. Voilà. Donc, le process est légèrement perfectible, mais ça avance. Voilà. Donc, c'est work in progress, mais slow. Voilà. Alors, c'est une communauté, euh, Voilà. Ok, donc pour conclure, euh, il existe un excellent outil qui permet de tester les performances euh, dont vous avez besoin. Euh, donc, vous pouvez écrire vos petits scripts, vous pouvez les faire tourner sur vos données et euh, pour votre besoin de performance. Donc, vous pouvez tester facilement les performances euh, sur vos besoins. Ce n'est pas juste du benchmark avec des trucs standardisés. Euh, et puis, le dernier point, c'est euh, qui pourrait faire... les L'objet d'un éventuel exposé ultérieur, euh, c'est un autre outil euh, que j'ai développé qui permet de remplir une base de données de test. Donc vous, vous avez des create tables, etc. Puis vous rajoutez des petits commentaires pour expliquer un petit peu ce que vous voulez comme valeur euh, pour remplir automatiquement Et donc vous avez un outil qui prend ses directives et puis qui va générer des données qui correspondent à vos directives euh, ça marche assez bien voilà donc des fois c'est utile pour faire des tests de performance d'avoir d'être capable de générer des données à peu près à peu près correctes et représentatives voilà je vous remercie et s'il y a des questions je pas s'il y a des questions il y a des questions Bonjour, enfin, Bonjour. Euh, donc moi j'ai déjà joué à faire des, des, des, des benches dans d'autres environnements, sur d'autres moteurs, et j'ai utilisé celui-ci. Euh, je me posais la question, quand on, quand on fait deux PG bench de suite, est-ce que qu'à l'intérieur du PG bench il y a un mécanisme de purge des caches où, pour remettre la machine dans un état euh, à zéro Alors, il y a un vacuum, qui, mais qui ne va pas faire forcément une purge de cache, donc ouais. si vous voulez vraiment purger le cache, il faut redémarrer le serveur parce que sinon, Alors par contre, sinon les, les deux tests consécutifs ne sont pas... Euh, Absolument. Donc c'est vrai, c'est un risque voilà. et il euh, n'y a pas intégré à PGBench un truc de je vide le cache. Euh, il n'y a pas de... commande, commande Postgres qu qu post qui fait ça. Qu enfin, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. C'est le le euh, possible de le faire. D'accord. Voilà. Donc moi quand j'ai fait, fait plein de benches euh, à différentes occasions et donc euh, ce que je faisais c'était... Euh, Vraiment redémarrer. Restart, oui. Et là ça nettoie. Euh, ou... Non, non, ça nettoie pas, c'est même pas vrai parce que vous avez le Linux qui garde les fichiers également en cache. Ouais, donc autre, en fait, c'est un, visais... un autre niveau de cache. Ouais. Non, mais euh, c'est très, très important parce que aussi, quand ouais. vous avez des disques rotatifs, les performances peuvent être très, très différentes. Et donc effacé à la main euh, tout le cache de Linux aussi. Donc le cache du file system pour avoir euh, des choses stables. Donc pendant qu'on est au niveau physique, euh, moi j'ai utilisé ça pour essayer de comparer des, des architectures. Ouais. Euh, donc du coup avec des SSD, euh, pas, etc. Je sais qu'il y a notre ami Bruce Bunjan qui, qui explique pas mal de choses là-dessus. Uh -huh. Mais euh, ces structures-là avec des machines virtuelles et autres, uh -huh. ça a des comportements assez irréguliers. Oui. Et donc du coup c'est difficile d'avoir la, la, reprodu la reproductibilité des tests. Machine virtuelle, performance virtuelle bah, malheureusement, on, est, on a beaucoup ces environnements-là. Oui, il oui. n'y a pas de top, miracle. Hein. C'est difficile. Mais de non, faire. parce que derrière, vous ne savez clair. pas, il suffit qu'il y ait un autre truc qui charge la machine, euh, vous avez perdu, ou le réseau, euh, les disques qui sont derrière, etc. Donc, ça, c'est à partir du moment où on est dans un environnement virtualisé. Euh on maîtrise beaucoup moins la réalité des performances. C'est pour, ça que, pour ouais. ça que ce genre de, de, de bench n'est pas forcément très... Non, mais ça, euh... c'est n'importe quel bench, de toute façon, dans ce type d'environnement, est soumis aux variations de l'environnement. Donc ça, effectivement, on ne peut pas y échapper. Après, euh, moi, j'ai souvent, souvent des machines physiques, donc ça, c'est plus simple, c'est plus stable. Mais oui, effectivement, en environnement virtuel, euh, c'est moins bien.